Il y a pas les marchés, ma chérie. Ici, l'on souffre. On paye les timbres. On paye le région. 500 samedi, 500 le mardi. On paye tout ce que l'État nous demande de payer. On va aller où C'est ce qui revient sur toutes les lèvres en Ndzingayon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, où les commerçants disent du noir après l'opération libérer les trottoirs, initiée par le ministère de l'Intérieur. Ils ont assisté en puissant à la destruction de leurs marchandises. Pour bon nombre de ses pères et mères de famille, cette opération ne s'explique pas, surtout que la mairie n'a pas été informée quant au démarrage de la dite opération. La mairie, instance qui procède pourtant chaque jour au prélèvement des taxes. La mairie n'est pas venue nous dire, même la mairie, même ils sont étonnés. Personne ne connaît l'opération, on, on ne connaît même pas de quoi il s'agit. Il y a des gens qui ont perdu la marchandise parce qu'avec tout ce travail, là, vous voyez des kiosques, on a acheté, c'est des kiosques qui coûtent, c'est à partir de 500 000 un kiosque ici. Maintenant, la personne va faire comment Maintenant, tu n'as plus de bancasin, tu n'as plus, plus où vendre. Tu, vu, tu vis comment Tu es locataire. Le locataire, le, le, le bailleur va te laisser à la fin du mois pour que tu ne puisses pas lui donner son argent. Vraiment, je suis désolée. Cette manière d'agir, la qu'on arrête ça dans, dans ce pays-là. Nous sommes fatigués. Nous savons que c'est l'État qui, qui nous gère, mais quand même, l'État nous, doit nous informer. Pas en ce n'est pas à cette période-là que le président doit ordonner parce que c'est euh, le, le, euh, le premier ministre elle-même qui était donc ça veut dire que l'ordre vient d'en haut pour casser vous avez vu le bon coin le bon coin donnait un aspect éclatant faisait vivre le rond-coin même tous les photographes les gens ne voulaient plus se mais dans le rond-point, mais il venait seulement au niveau du rond-point parce qu'il a mis des fleurs. C'était beaucoup. On ne fait pas ça, c'est un Gabonais qui emploie plus d'une cinquantaine. On a vu seulement les agents de la police, il hier Donc ils si sont venus, ils ont donné quelques heures quelques minutes plutôt aux gens d'enlever. De, de, de, Après le chef a donné le signal, de casser. Ils ont cassé. Ils n'ont rien enlevé. Hein. Si certains commerces ont été détruits, fort est de constater que d'autres ne l'ont pas été du fait de l'intervention des populations. Nous tous, hommes, femmes, avec nos vélos, on dit casser et casser nous. Et heureusement que tous les généraux de la GR, des généraux euh, euh, militaires, euh, de, de la présidence, ils étaient là. C'est comme ça qu'ils nous ont maintenant conviés de leur montrer les limites. Et c'est là où. Vous voyez que nos box ont la vie sauve, c'est pas normal, c'est pas normal, et nos habitants, parce que s'ils auraient cassé, tous ceux qui sont venus ne savaient pas que nous habitons derrière, ah, donc c'est pas normal. Ces commerçants qui fustigent l'allure avec laquelle l'opération a été menée dénoncent le manque de place pour accueillir tous les vendeurs à l'intérieur du marché. Celui-ci ne disposerait en son sein que de 395 étals et les commerçants, eux, se dénombreraient à près de 1000 à en croire un responsable municipal qui a gardé l'anonymat. Oh oui, ils nous construisent les marchés. Dans notre pays, il y a des grands marchés et tout le monde se retrouve. Et malgré tout ça, moi je vais souvent au Cameroun, il y a toujours les gens aux abords des marchés. Il y a toujours les agents aux abords du marché. Certains commerçants, pour justifier cette opération, expliquent que le site qui abrite le marché aurait été vendu. On a fait quoi Est-ce que l'opération c'est ici au marché Le marché est petit. Parait-il que le marché n'a déjà même vendu On va encore aller où Qui a vendu le marché à qui Maman, on ne connaît pas si c'est le haut lieu ou c'est en bas, en bas, on ne connaît rien où. On vient seulement les anciens, boum, -cam, boum, -cam, boum, -cam, boum, -cam. En plein fête, on va faire comme. dans nos enfants ne vont pas fêter la Noël. Moi, mon courant est fini, je donne avec les bougies. Ma barresse m'avait mis dehors, là, elle va même venir fermer la porte. Est-ce que, bah, on va aller où On n'a qu'à nous donner à manger. Non, hein mais c'est la vérité, la télévision, venez nous donner à manger. Venez nous donner à manger, donnez à nos enfants les jouets. Les jouets. Notons que cette opération, qui n'est pas la première du genre, a vu de nombreux commerces détruits à une époque récente. Faute pour l'État de ne pas avoir pu préserver ces espaces, les commerçants ont réinvesti les sites à nouveau et payant ainsi les taxes. Un jeu du chat et la souris qui ne prendra visiblement pas fin et entretenu en réalité par les autorités compétentes.